Et salut à tous, c'est Chirel. On se retrouve donc pour une annonce et pas des moindres d'ajouts sur Medieval Dynasty qui, je pense honnêtement, va en ravir plus d'un. Comme d'habitude, je vous fais la traduction de l'annonce faite par les développeurs sur Steam. Euh, que vous voyez à l'écran, qui a euh, surpris, c'est mage. elle a surpris énormément, énormément les joueurs habitués au jeu de Topliz, et moi la première par ce revirement de situation au niveau de leurs habitudes de gameplay dans leur jeu, mais aussi par les propos qu'ils avaient tenus jusque là via leur chaîne YouTube, euh, en, en faisant des vidéos fac, je n'ai personnellement pas, pu vous faire la traduction avant ni vous en informer car c'est l'été, c'est les vacances je prends un peu de temps pour moi euh, je joue sur Twitch au jeu que euh, voilà j'ai envie un petit peu de, de voilà de jouer à des jeux quand j'ai envie, comme j'ai envie et au moment où j'ai envie euh, tant que c'est les vacances donc j'espère que vous comprendrez donc comme vous pouvez le voir à l'écran euh, cela a été annoncé en premier en juillet puis plus précisément dans la publication du 6 août 2021, la date de sortie de Medieval Dynasty en version 1.0 en Early Access est annoncée pour le 23 septembre 2021 pour ceux qui l'auraient raté, donc je vous le redis, à partir du 23 septembre 2021, vous aurez donc sûrement une mage qui va se faire, mais on verra ça si c'est le cas, de toute façon je vous ferai une vidéo dessus comme d'habitude, mais pour ceux qui l'auraient raté, donc a été annoncé au 23 septembre 2021 que Medieval Dynasty ne sera plus en bêta branche test mais passe en 1.0 en Early Access voilà, ça c'est la première des choses importantes euh, à signaler, donc gardez un oeil là dessus parce que ils ont annoncé cela, mais pas que. Comme je vous ai dit, il y a des nouveautés et on va les voir tout de suite. Alors voyons en détail ces nouveautés. Vous étiez nombreux à attendre les bandits Eh bien oui. Afin d'avoir des combats dans le jeu, ce à quoi jusque-là please répondait par la négative expliquant via différentes vidéos facs sur leur chaîne que cela n'était pas leur mode de fonctionnement et que les bandits seraient présents dans le jeu mais sous forme de pop-up comme cela se passe lors des tempêtes ou lorsque vous avez des pop-up qui vous informent que pendant la nuit des rats ou une tempête ont détruit telle ou telle chose ou que vous avez perdu tel ou tel objet ou bien des stocks de nourriture, cela affectait le moral de votre village. Et bien concernant les bandits, top a cédé à votre demande je dirais plutôt sous la pression, mais bon, ils ont cédé et euh, effectivement, euh, les bandits ne font leur apparition plutôt dans euh, ce mage qui sera en septembre. Sous forme de PNJ comme vous pouvez le voir à l'image et non plus sous forme de pop-up comme c'était prévu par Topis. Donc, ils nous informent que bientôt lors de nos voyages, nous rencontrerons des bandits non amicaux, hein, vous les voyez à l'image. En même temps, un bandit amical n'aurait aucun intérêt. Ces individus établiront leurs camps partout sur les terres. Où exactement on peut se poser la question Eh bien, Topliz répond à cette question par ces termes, je cite, « Impossible à dire, les camps popperont aléatoirement sur la map en fonction des saisons et nous ne saurons jamais, nous ne saurons, avec mon accent je me méfie un peu, nous ne saurons, c'est-à-dire du verbe « savoir », jamais où et quand ces bandits nous attaqueront. Il nous est donc conseillé de toujours partir armés lors de nos balades, que ce soit pour chasser, que ce soit euh, lorsqu'on va à la cueillette de champignons et autres. Mais en tout cas, maintenant, vous avez donc les bandits qui sont apparemment armés, hein, comme on peut le voir euh, sur l'image. Ce sera des petits feux de camp comme ça. Alors là, on en voit un sans armure, l'autre avec une, une petite armure. Est-ce que ça va avoir un impact L'aptoplis ne s'avance pas et n'a rien dit, mais bon, ils ont quand même cédé à votre demande, on peut leur dire merci, pour ceux qui souhaitaient avoir les bandits euh, plutôt actifs euh, qu'en mode passif via les pop-up, donc voilà, vous aurez des camps comme ça, aléatoirement, qui vont popper sur la map, donc il faudra rester vigilant Deuxième nouveauté qui sera ajoutée sera l'herboristerie, comme vous pouvez le voir sur l'image, vous pouvez aussi retrouver tout cela sur Steam, c'est en anglais, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo comme d'habitude, où je vous fais toutes les images, euh, toutes les nouveautés, tout ce que j'apprends, euh, que ce soit via les, dé les développeurs, via leur chaîne via les, les réseaux sociaux ou autres. Tout ce qui filtre, je vous le traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc deuxième nouveauté qui va être ajoutée en septembre va être l'herboristerie. Et oui, nous allons pouvoir créer de nombreuses potions et élixirs qui auront des utilisations et des effets différents. Pour créer ces mélanges et ces concoctions, nous allons devoir collecter des herbes spécifiques. Donc il va y avoir des ajouts de nouvelles herbes, de nouvelles plantes spécifiques à l'herboristerie pour vous offrir un peu de variété dans le jeu. Ce sera à nous, bien sûr, de les trouver dans nos sessions de balades que j'appelle balades récolte, balades farm, vous savez quand on va se promener pour chercher nos champignons, etc. pour faire nos recettes dans la taverne, ou, euh, ou alors... On peut aussi le faire via les PNJ que l'on assigne à, à ce poste. C'est-à-dire que, par exemple, dans votre cabane de chasseur, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez y mettre un chasseur, mais vous pouvez aussi y mettre un PNJ qui, lui, s'occupe tout simplement de tout ce qui est cueillette. C'est-à-dire que ben, il va aller euh, cueillir les baies quand c'est la saison des baies, les champignons quand c'est la saison des champignons. Euh, voilà, c'est à vous de paramétrer. Vous savez le faire maintenant. Sinon, je vous invite à aller voir les tutos sur la chaîne concernant le l'esprit de médiéval. Euh, je, je vous explique tout ça, comment assigner le, le, les postes, comment ça fonctionne, etc. Donc, ces potions oh, augmenteront nos statistiques. Et une autre bonne nouvelle, on aura une compétence et pas des moindres, la vision nocturne. C'est-à-dire que, euh, comme on peut le voir ici à l'image, euh, nous avons euh, donc le nouveau poste euh, présent présent. Où on peut voir un petit chaudron sur la droite, beaucoup de plantes, de nouvelles plantes, hein. on voit le mine pertuis sur la gauche, euh, les autres plantes, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien, donc les fleurs roses, bleues, blanches là, euh, euh, qu'on peut voir sur l'étagère ou à côté euh, du PNJ, euh, avec des petites fioles et tout ça c'est nouveau le pertué on le reconnaît à gauche donc on va pouvoir concocter ces potions donc il y aura des nouvelles plantes donc il va falloir être à l'affût donc en plus d'être à l'affût comme d'habitude ce qu'il y avait jusqu'à maintenant des loups des, des animaux sauvages du lynx qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps euh, maintenant, des bandits qui seront là. Euh, quand on va partir récolter nos petits trucs pour faire nos potions, euh, ben honnêtement, on aura intérêt d'avoir les yeux derrière la tête et de ne pas partir euh, simplement avec euh, les mains dans les poches, je dirais, parce que ça va être sacrément corsé. Donc on va pouvoir se préparer différentes potions qui vont nous donner bien entendu des avantages. On va pouvoir aussi donc avoir cette fameuse potion ou concoction comme vous voulez euh, qui nous donnera une vision nocturne. Par contre il n'est pas précisé combien de temps euh, la potion va durer et comment cela va être instauré dans le jeu. Je m'explique, est-ce que ça va être une compétence qu'il faudra débloquer dans l'arbre ou pas, je ne sais pas. Ou alors est-ce que ça va marcher comme l'alcool, quand on buvait de l'alcool et qu'on était un petit peu euh, bourré pendant quelques secondes, Toplis à ce niveau-là n'a rien dévoilé. Il veut vraiment garder la surprise. Donc, nouveauté, les bandits et un nouveau euh, bâtiment. Donc, le, le, le bâtiment d'arboriste, mais aussi un nouveau métier, être arboriste et de nouvelles plantes et de nouvelles herbes. Deux choses différentes, plantes et herbes va falloir ouvrir les yeux dans le jeu. Et pour finir cette vidéo, le troisième ajout dont, dont Toplis nous parle, mais en restant très très vague sur Steam, euh, il y aura donc en septembre deux nouveaux bâtiments dans notre village. Mais pour ne pas tout dévoiler et nous faire, comme ils disent, mijoter, ou comme on dit chez moi, euh, voilà, nous faire euh, attendre et nous faire mijoter un petit peu, Topliz n'en dévoile pas plus pour le moment concernant ces nouveaux bâtiments afin que, comme ils disent, je les cite, ne pas nous gâcher la surprise dans un seul article. Merci Topliz. Euh, nous dévoilons toutefois, mais vraiment au minimum, quelques écrans sur Steam euh, de nouveaux bâtiments apparemment, apparemment, mais sans nous donner le, leurs fonctions prochaine ni leurs objectifs. Quels seront ces bâtiments et à quoi serviront-ils Cela reste un mystère pour le moment, mais au moins... On en est informé. Dans les nouveaux bâtiments, les images qu'ils ont mis sur Steam, il y en a deux. Il y a celle-ci et celle-ci. Donc, si je reviens sur la première, au niveau de ce bâtiment, euh, c'est assez curieux. Au début, je pensais que c'était une forge, mais pas du tout. Parce que quand vous regardez, ici, c'est un four. On voit la PNJ qui fait cuire le pain. Donc, est-ce que ça... Euh c'est un changement au niveau de la taverne, parce que je ne verrai pas l'intérêt, moi personnellement, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais je ne verrai pas l'intérêt de pouvoir continuer à faire cuire du pain euh, dans un nouveau bâtiment alors qu'on a tout dans la taverne. Et là, vous voyez, il y a un four où il fait la popote, le bâtiment est beaucoup plus petit. Est-ce que ça va être une nouvelle taverne ou pas On n'en sait pas plus. Comme je vous ai dit, ils ne veulent rien dévoiler de plus pour nous garder la surprise. Et là, d'autant plus, vous voyez, il y a un sac où on va pouvoir mettre des choses. Donc, vraiment, il nous garde le mystère euh, sur cette image, hein, parce qu'on ne voit pas trop ce que ça va être. Alors, il y a un petit dessin ici, mais euh, c'est vraiment trop petit. Et comme je vous dis, je ne peux pas zoomer sur l'image. Donc, à voir. Mais en tout cas, il y aura ce nouveau bâtiment. À voir à quoi il servira. On en saura plus le 23 septembre. Si je passe par contre euh, sur euh, l'autre bâtiment ici. Donc, ils ont mis ce bâtiment. Et quand on regarde bien donc, cette taverne, hein, alors elle ressemble beaucoup au niveau 1. Taverne niveau 1. Mais pas vraiment. Donc, euh, est-ce que ça va être une nouvelle taverne Je ne sais pas. Et en tout cas, là, quand on regarde... Je ne peux pas zoomer non plus, mais quand on regarde euh, l'intérieur de la taverne, le four qu'on a vu précédemment n'y est plus, euh, là où on faisait le pain, etc. etc. Il n'y a plus non plus euh, le... ce qui est pour cuisiner. Donc, est-ce que la taverne va simplement devenir un lieu euh, où les villageois viendront, s'assiront, papoteront, et à côté, il, euh, il faudra donc... Mettre ce nouveau bâtiment qu'on a vu, que je vous remets ici à l'écran, euh, qui n'est autre que celui-ci, c'est-à-dire là, cest il faudra mettre ça et à côté la taverne, et c'est là que les, que, que les plats, les pains, etc. devront être préparés. Mais attention, alors à ce moment-là, cela voudrait dire, si mon cerveau ne dérive pas trop, qu'il faudra un PNJ qui s'occupe de la taverne, ce serait alors plus du commerce, et à ce moment-là, des PNJ qui seront mis ici. Ça, c'est la question qui se pose, puisqu'ils ne veulent pas en dire plus. Donc, si on revient sur l'image euh, du euh, bâtiment de la taverne, donc on voit ici, effectivement, vous voyez, il y a une PNJ ici, euh, juste derrière le comptoir, je ne sais pas si vous voyez ma souris... Euh, à l'image, quand je fais la vidéo, mais on voit bien que les, les personnes sont posées, sont assises, elles boivent elles, tranquillement. On peut voir à l'intérieur une PNJ qui attend, mais il n'y a pas le, le, le, le système de four, vous savez, euh, etc. qui avait. Tout ça a disparu, donc j'ai l'impression que ça va être deux bâtiments complètement euh, séparés. Alors là, je suppute, hein. je, je fais des prédictions en fonction de ce que je vois, puisque Toplis oh, ne nous en dit pas plus personnellement, vous me direz ce que vous en pensez vous, mais moi, pour moi, ça va être deux bâtiments différents, il y aura la taverne, où il n'y aura plus que le comptoir, mais alors à ce moment-là, il va falloir une PNJ, mais que ferait cette PNJ à ce moment-là, dans cette taverne, sans le four, sans tout ça, puisque jusque-là, dans la taverne, on lui faisait faire euh, de la cuisson, on lui faisait faire des plats, on lui faisait faire des choses, de l'hydromel, de l'alcool, etc. Euh, ou alors, est-ce qu'il n'y aura plus que l'alcool dans cette taverne, ça fait beaucoup de points d'interrogation, c'est le mystère, ils ont bien fait leur chose, on se pose la question, et après, à côté, il faudra peut-être mettre alors cet autre bâtiment, où il y aura spécialement que le côté cuisine, comme on voit dans beaucoup d'autres jeux, vous avez le lieu de réception, et les coulisses, on dira, façon de parler, puisque c'est ouvert, les bâtiments, mais ce serait les coulisses, où... Il faudra mettre des PNJ qui, eux, feront la, la, la, la, la, la tambouille, hein, comme on dit chez moi, Enfin euh, feront les plats, etc. Ça demandera plus de personnel, donc plus de maisons, d'où peut-être euh, le fait euh, de ces deux nouveaux bâtiments et euh, d'ajouts de bâtiments, puisque, évidemment, euh, le nombre de bâtiments euh, était limité. Donc, je pense qu'ils vont l'augmenter, puisque ça va nous demander des maisons supplémentaires. Donc, tout ça, ça reste en suspens. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. Ils insistent vraiment sur le fait qu'ils veulent nous garder le mystère concernant les bâtiments. Estimant qu'ils nous en ont déjà assez dit en nous annonçant l'arrivée des bandits en PNJ actifs et non en pop-up et l'arrivée du nouveau métier d'herboriste, avec le nouveau bâtiment d'herboriste, les nouvelles plantes, les nouvelles herbes. Donc, ils estiment qu'ils nous en ont assez dit, donc ils lèveront le mystère, je pense, au moment de la mage, euh, comme je vous le redis. J'insiste beaucoup, parce qu'après, vous allez euh, me poser des questions, vous allez être perdu. Donc, en septembre, le 23 septembre, je le redis, Medieval Dynasty passe en early, Access, il ne sera plus en bêta branche test. Il va y avoir une mâche. Tout ça va être incorporé. Les bandits, l'arboristerie, etc. Qu'ils le fassent avant de toute façon, de mon côté, je vous tiens à informer si j'ai un petit peu plus d'infos. Déjà là, je vous ai donné les dernières. Alors, ça a été fait le, sur Steam, comme vous avez pu le voir, le 6 août. Mais euh, moi, j'avais d'autres let's play. J'avais des développeurs qui me demandaient de faire des lives sur des jeux, etc. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous la faire. Mais ce n'est pas la mort non plus. On est le 17 août 2021. Et je crois que je suis une des seules à, à vous traduire euh, sur YouTube les, les, les matchs qui sortent en anglais pour ceux qui ne parlent pas en français. Donc j'ai pas eu le temps de vous le faire pour le 6 août, je m'en excuse. J'ai aussi une vie, hein faut pas croire. Donc euh, voilà, mais enfin je vous la fais un petit peu, un petit peu en retard, mais on n'est que le, le 17 août, hein donc euh, ce match sera mise en place le 23 septembre 2021. Donc basculant le jeu en accent anticipé et attendre de savoir que Topliz oh, nous lève le voile sur ces deux mystérieux bâtiments. Euh, autre question que vous m'avez posée, t'abandonnes le let's play Pas du tout, vous inquiétez pas, le let's play continue sur la chaîne YouTube, euh, comme vous me l'avez demandé, je vous avais demandé si euh, maintenant que le jeu est connu, euh, ben, euh, on arrête le let's play euh, parce que vous savez, mais non, j'ai eu beaucoup de retours, euh, que ce soit via la communauté du Facebook, euh, de Medieval Dynasty, ou de mon Facebook, ou de Twitch, de youtube vous m'avez demandé de continuer le let's play donc il n'y a pas de souci je le continue je rajoute toutefois une chose concernant le let's play ne vous inquiétez pas je vous garde la surprise on fera très vite euh, le prochain épisode vous verrez que le village a bien changé j'ai avancé tout ça en live pendant plus de deux heures et quelques donc euh, vous verrez que le village a bien changé et qu'il y a énormément de nouveautés mais je vous laisse la surprise je vais faire à l'atopisme aussi je garde le mystère Donc, euh, rendez-vous sur la prochaine vidéo du Let's j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si cela est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Youtube ce qui est gratuit je le répète et ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité car oui c'est grâce à vous hein, que nos chaînes montent grâce à nous aussi par les contenus qu'on vous donne et qu'on essaye de faire au mieux pour que ça vous plaise mais c'est grâce à vous que les chaînes montent en visibilité euh, un petit pouce en l'air ça monte aussi la visibilité ou un petit pouce en bas peu importe si vous n'avez pas aimé euh, mais tout ça fait monter la chaîne au niveau de youtube et la met en avant par rapport à d'autres vidéos qui traiteraient du même sujet mais qui ne, qui ne tourneraient pas leurs vidéos de la même façon le partage aussi, c'est important. N'oubliez pas de partager euh, les vidéos. Ça permet aussi de faire connaître les chaînes, mais aussi de les faire monter et de laisser bien sûr un petit commentaire. Cela fait toujours plaisir. Je vous réponds à chaque fois. Vous le savez quand vous me posez des questions. Par contre, des fois, euh, effectivement, euh, je vous mets un petit cœur, je ne réponds pas. Pourquoi Parce que tout simplement, la question a déjà été posée, euh, j'y ai déjà répondu. Ou alors, la réponse est dans le let's play, donc s'il vous plaît, euh, le let's play, les vidéos, etc. Regardez-les avant de poser la question. Si je n'y ai pas déjà répondu, regardez dans les commentaires si la question n'a pas déjà été posée. Euh, ça m'évitera de, de, bah, de répéter, répéter, répéter, répéter. Mais bon, posez votre question et euh, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous fais de gros bibis, de gros bisous comme d'habitude. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo euh, de Medieval Dynasty. Et vous verrez comme le village a changé et comme il y aura beaucoup de surprises. Ou alors sur la chaîne Twitch en live. Vous pouvez venir discuter directement avec moi. Ou sur les autres Let's Play de la chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Bisous, bye bye